Question numéro 21. Combien y a-t-il de nombres de trois chiffres qui ont la propriété suivante Quand on soustrait 297 de ce nombre, on obtient un nombre de trois chiffres composé de mêmes chiffres. Donc composé des mêmes chiffres, mais dans l'ordre inverse. Hum -hum. On va noter un nombre de trois chiffres qu'on ne connaît pas. Avec ABC, une barre au-dessus. Cela veut dire 100 fois A plus 10 fois B plus C. Rappel, 327 par exemple, égale 100 fois 3 plus 10 fois 2 plus 7. Ce qu'on appelle l'écriture décimale. De nombre. On va utiliser cette écriture décimale de nombre pour refléter l'énoncé dans une égalité qui sera vraie pour certains valeurs de A, B et C, autrement dit une équation. Qu'est-ce qui dit le problème Quand on soustrait 297 de ce nombre on obtient un nombre de trois chiffres composés des mêmes chiffres, mais dans l'ordre inverse. Donc l'ordre inverse, CBA. Bien sûr que ça veut dire la même chose que le nombre ABC moins le nombre CBA égale 297. Comme je viens de dire, on a mis dans le premier membre les Nombre inconnu. Et maintenant, on va utiliser l'équitude décimale. On a ici 100A, autrement dit 100 fois A, plus 10B, autrement dit 10 fois B, plus C, ça c'est le premier nombre, moins le deuxième, vous l'écrivez, 100C, plus 10B, plus A égale 297. Voilà une superbe équation qu'on va résoudre au moyen de cinquième. On aura donc 100a plus 10b plus c moins 100c moins 10b moins a égale 297. 10 mai moins 10b, ça s'annule. On obtient 0. 100a moins a, il reste combien d'a 99a. C moins 100c moins 99c. Pour ceux qui ont calculé avec des nombres négatifs. Égal 297. Bien sûr, ici on peut mettre un facteur 99. Facteur de A moins C est égal à 297, on peut aussi le factoriser, 99 fois 3. Vérifiez que ça, ça fait ça. Du coup, 99 c'est le même, A moins C doit être 3. Autrement dit, la différence entre le chiffre des centaines et le chiffre des unités doit être 3. Alors, quelles sont les possibilités C peut-être donc 1. Le B, je ne le connais pas. Et le A, c'est 3 unités de plus 4. Bien sûr, ici, on a 10 possibilités. 10 possibilités parce que B peut être de 0 jusqu'à 9. Il y a 10 possibilités. Ou bien, C, c'est 2. Alors, A, c'est 5. B, n'importe lequel. Encore 10 possibilités. Et puis 3, 6, encore 10 possibilités. 4, plus 3, 7, encore 10 possibilités. 5, plus 3, 8, encore 10. Et 9, 6, encore 10 possibilités. Je répète. Peut-être que je vais trop vite. C, peut-être. C, peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendant ce temps-là, A, qui est de 3 unités de plus, il est 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien sûr, ça ne peut pas être 0, parce qu'il faut un nombre de 3 chiffres. Si j'inverse, si c'est 0 au début, inversé, on n'aura pas 3 chiffres. Donc, voilà les possibilités. Calculons 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 possibilités, 60 nombres. Qui respecte cette consigne. La réponse D, c'est la réponse juste. Essayez de comprendre ce calcul littéral, la limite entre cinquième et quatrième. Peut-être on peut pousser pour les cinquièmes normaux. Question numéro 22. À partir d'une liste de trois nombres, la procédure change en somme donne une nouvelle liste en remplaçant chaque nombre par la somme des deux autres. Par exemple, à partir de la liste 3, 4, 6, la procédure change en somme donne 10 9 7 on va expliquer 3 4 6 je remplace 3 par la somme de deux autres 10 je remplace 4 par la somme de deux autres 9 et je remplace 6 par la somme de deux autres 7 donc c'est bien 10 9 7 et de nouveau, change en somme. Qu'est-ce que ça donne Je remplace 10 par la somme des deux autres, 16. Je remplace 9 par la somme des deux autres, 17. Et 7, je remplace par la somme des deux autres, 19. Donc ça donne bien 16, 17, 19, comme le problème le dit. Maintenant, on part de la liste 20, 1, 3. Rien à voir avec 2013, comme tout le monde remarque. Et on effectue 2013 fois de suite, la procédure change en somme. 2013 fois de suite. Oh là là Quelle est la différence maximale entre deux nombres de la dernière liste obtenue hum. Faisons un peu d'exercice. j'emplace 20 par 1 plus 3, me fait 4. j'emplace 1 par la somme des deux autres, 23. Je remplace 3 par la somme de deux autres, 21. Je regarde la différence entre 4 et 23, c'est 19. Tiens, la réponse D. Entre 23 et 21, la réponse est 2, la réponse B. Entre 21 et 14, 17. Donc la différence maximale est 19. Est-ce que je trouve d'autres différences, plus grandes, plus petites Essayons encore une fois, Bon, c'est les 2013 fois qu'on devait effectuer, au moins on a essayé plusieurs fois. 4 je remplace par 23 plus 21, ça me fait 44. 23 je remplace par 4 plus 21, ça fait 25. 21 je remplace par la somme des deux autres, 27. Qu'est-ce qu'on a comme différence 44 moins 25... 19, mmh. 25 moins 27, 27 moins 25, 2, et 44 moins 27, 17. Ça fait drôle, hein? j'obtiens toujours 2, 17, 19 au bout de 2 essais. Qu'est-ce qui se passe Ici, 20 moins 1, ça fait 19, 20 moins 3, 17, 3 moins 1, 2. Les différences, différence ici, le reste, restent les mêmes différences. <rire> si je prends un triplet en général ABC, qu'est-ce qu'il devient en appliquant la procédure change en somme A est remplacé par B plus C. B est remplacé par A plus C. C est remplacé par A plus B. Hmm. Qu'est-ce qui se passe en général Un triplet n'importe lequel. J'applique la procédure change en somme. Change en somme. Je lis dénomination. La différence entre B plus C et A plus C, c'est différence. On a le même C, la différence, c'est entre A et B a moins b par exemple ça moins ça et la différence entre ces deux là c'est le même a la différence c'est b moins c et la différence entre le premier et le dernier entre le premier et le dernier c'est a moins c ça fait drôle hein? ça fait drôle on constate que cette procédure ne change pas les trois différences ici la différence c'est a moins b Ici, la différence est B moins C. Ici, la différence est A moins C. Oui, parce qu'on a ajouté le même nombre aux deux termes de la différence. Oui, B plus C moins A plus C. Je calcule cette différence. Bien sûr, ça c'est égal à B moins A. Ah, tu es, tu es, tu l'étais, tu es, Question numéro 23. Justine fabrique quatre cubes identiques à partir du patron de la figure 1. Ensuite, elles les collent ensemble pour obtenir le solide montré figure 2. Elles ne collent l'une contre l'autre que des faces portant le même nombre. Quelle est la somme maximale qu'on puisse obtenir en ajoutant tous les nombres à la surface du solide Alors, D'abord, calculons la somme totale des nombres figurant sur les faces d'un cube. 3 plus 6 plus 4, 3 plus 6 plus 5 plus 4 plus 1 plus 2. 6 plus 4, 10. 3 plus 5 plus 2, 10. 21. 21. Alors pour 4 cubes, on aura 21 fois 4 égale 84. C'est la somme totale. La somme totale de tous les nombres à la surface de tous les cubes. Oui, mais les 4 cubes sont collés. Et pour chaque cube, deux faces adjacentes hein, se collent, sont à l'intérieur du solide. Hein, et elles sont collées. Ces faces doivent avoir la plus petite somme pour que la somme extérieure, la surface du solide, soit maximale. Quelle est la plus petite somme de deux faces adjacentes Attention, parce que 1 et 2 ne sont pas des faces adjacentes, mais 1 et 3, oui. Imaginons qu'on plie ce patron, 1 et 3, ça va être deux faces adjacentes. Et la somme est la plus petite. Évidemment, Justine va coller les cubes ainsi que 1 et 3 apparaissent à l'intérieur. Alors, on va enlever 1 plus 3 qui apparaît combien de fois Bien sûr, 4 fois à l'intérieur. Il y a 1, 2, 3, 4 faces à l'intérieur qui sont collées, ce qui nous fait 12. 4 fois 4, 16. Pardon, ce n'est pas 12, c'est 16. Donc de la somme totale de tous les nombres des faces des cubes, on enlève 16 qui se trouve à l'intérieur de ce solide. 84 moins 16 est égal à 68. Donc on obtient bien 68, la somme maximale qu'on puisse obtenir si on ajoute tous les nombres à la surface du solide. Réponse B, qui a été donnée par 12% des kangolistes. Question numéro 24. La dernière avant les questions subsidiaires. Quatre boutons sont alignés comme le montre la figure. Deux d'entre eux montrent une face triste et les deux autres une face joyeuse. Triste, joyeux, triste, joyeux. Si on appuie sur une face, elle se transforme en son opposé. Une face joyeuse devient triste, une triste devient joyeuse. Et le ou les boutons voisins changent eux aussi d'expression. Quel nombre minimum de boutons faut-il presser pour obtenir uniquement des faces joyeuses donc, je note T pour triste, J pour joyeux. Donc, notre configuration initiale, c'est T, J, T, J. Je souligne J, ça veut dire je presse le bouton souligner J. Qu'est-ce qui se passe Le joyeux devient triste et les boutons à côté changent. Joyeux, joyeux, et celui-là reste joyeux. Comment je peux faire encore pour appuyer Si j'appuie sur le dernier, elle devient triste, joyeux, change en triste, et ça, ça reste triste et joyeux. Ça, c'est le deuxième coup. Qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est qu'on appuie que tout devient joyeux. Sur lequel Sur celui-ci. Triste, je viens joyeux, et les deux à côté changent en joyeux, les voisins, et le premier reste. Voilà, on trouve au bout de trois coups, que des joyeux, que des faces joyeuses. Qu'est-ce que c'est, merveilleux On peut s'assurer qu'on ne peut pas y arriver en deux coups. Par exemple, en listant les 16 états qu'il est possible d'atteindre en deux coups. A vous de les lister. Jaleuse recherche. Autrement dit, la réponse correcte, c'est la réponse B, donnée par 14% des participants.